La Vallée d'Ost en Italie L'État italien qui vient d'être créé est un pays pauvre et arriéré par rapport aux autres États de l'Europe occidentale. L'agriculture est pratiquée avec des techniques peu rentables. Les industries sont peu nombreuses et souffrent de la rareté des matières premières. Les communications sont difficiles à cause de la nature montagneuse du territoire. La grande majorité de la population est analphabète et parle un dialecte, tandis que la langue italienne est employée habituellement par une minorité de personnes cultivées. Les conditions de pauvreté sont particulièrement graves dans le Midi et dans les régions des montagnes comme la vallée d'Ost, où cependant les analphabètes sont très peu nombreux, car depuis le XVIIe siècle, on y a fondé plus de 350 écoles, où les enfants apprennent la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Les libéraux valdotins espèrent que le nouvel État assurera un avenir de bien-être et que la région jouira d'un régime d'autonomie provinciale, justifié aussi par l'emploi de la langue française qui la distingue des autres provinces. Ces espoirs sont bientôt déçus. La province d'Aoste supprimée en 1859, n'est pas rétablie et la vallée reste une sous-préfecture de la province de Turin. L'industrie métallurgique, autrefois florissante, disparaît presque complètement. L'agriculture est peu productive à cause de la nature du territoire et des techniques archaïques. Le commerce est en crise, car les échanges traditionnels avec la Savoie s'interrompent à cause de l'annexion de cette région à la France. Pour favoriser les échanges, on souhaite la construction d'une ligne ferroviaire internationale qui relie Ost à Ivray et à Martigny. Mais la réalisation tardive en 1886 d'une chemin de fer se limite à une liaison avec Ivray. Au lieu de profiter à l'exportation des produits Valdotin, le train facilite l'importation de marchandises du Piémont, en aggravant la situation. En revanche, le tourisme se développe grâce à une fréquentation croissante de la région par les curistes, les alpinistes et les villégiateurs, mais aussi par les écrivains et les artistes. Elle devient aussi une destination de choix pour la noblesse, car le roi Victor Emmanuel II a choisi les vallées du grand paradis pour venir chasser. Et plus tard, la reine Marguerite passe ses vacances à grèce saint jean où elle bâtit un château. La proclamation du royaume d'Italie en 1861 ne porta aucun avantage à la Vallée d'Ost. Tout au contraire, la création du nouvel État empira une situation déjà grave. Trois furent les causes d'une crise qui marqua toute la deuxième moitié de du XIXe siècle. Le premier élément fut la politique libériste entreprise par le comte Camillo Benso de Cavour afin de lier le royaume de Sardaigne à l'Angleterre, qui était censée l'aider dans la conquête de l'Italie. Cette politique libériste Causa la crise et la disparition des entreprises métallurgiques qui assuraient le potentiel industriel à la Vallée d'Ost. Un deuxième élément de crise fut la croissance des impôts. Le royaume de Sardaigne avait perdu la première guerre d'indépendance contre l'Autriche et devait payer les dettes de guerre. Ainsi, le gouvernement augmenta les impôts qui appauvrirent de plus en plus les classes moins aisées. Le troisième élément de crise fut un élément administratif. En 1859, une réforme de l'administration de l'État effaça l'ancienne province d'Aoste et réduit la vallée d'Aoste à simple arrondissement de la province de Turin. A ces trois éléments, il faut encore ajouter l'ouverture de la ligne du chemin de fer entre Ivray et Aoste. promu avec l'idée d'ouvrir les produits valdotins euh, val au marché de la plaine, tout au contraire, la ligne servit plutôt aux produits et aux marchands piémontais pour coloniser le marché valdotin. Conséquence finale de toute cette crise une forte vague d'émigration. En cela, la Vallée d'Ost peut se rapprocher aux autres régions d'Italie, mais elle est la seule à avoir eu une perte nette de population entre 1861 et 1911. Les jeunes Valdotins, n'ayant pas à gagner leur pain en patrie, devaient prendre le chemin vers l'étranger pour pouvoir survivre. Donc la Vallée d'Ost subit une perte de population et plus en général une crise sociale très forte que la première guerre mondiale alla bientôt empirer. la situation économique reste quand même difficile et l'immigration devient une pratique courante. Entre 1862 et 1911, plus de 20 000 personnes abandonnent définitivement la vallée pour chercher du travail aux États-Unis, en Argentine, en Australie et en Afrique du Sud, mais surtout en France et dans la Suisse romande, où les émigrés valdetins s'intègrent facilement grâce à la connaissance de la langue le maintien du français n'est pas seulement une question d'identité culturelle, mais aussi une nécessité économique. C'est pourquoi les Val réagissent vivement lorsque le gouvernement italien cherche à en supprimer l'usage dès le lendemain de l'unification. Né sur la base de l'idée que les différentes populations qui composent la nation italienne ont en commun la langue, l'État italien cherche à imposer celle-ci à tous ses habitants et à leur interdire de conserver celles qu'on parle depuis des siècles dans plusieurs régions le français, l'allemand, le slovène, le grec, le croate, l'albanais, etc. En Val d'Ost, par des lois successives, on introduit l'italien dans l'administration et au tribunal, à côté du français, dont l'enseignement à l'école devient facultatif. L'italien se répand de plus en plus par les journaux, les échanges commerciaux, l'accueil des touristes et le service militaire. Une association est fondée en 1909 pour sauvegarder la pratique du français, la Ligue val de -Taine, qui œuvre surtout dans le domaine de l'enseignement. Le premier mouvement euh, régionaliste est dû euh, au jeune euh, docteur Joseph-Marie Alliot, qui déjà à la fin de 1922 avait réuni à Châtillon un certain nombre d'amis, et euh, qui, de prime abord, aurait voulu fonder un parti euh, sur l'exemple de celui fondé euh, par euh, Lussou euh, en Sardaigne, le euh, Partito Sardotazione. Mais le docteur Alio avait euh, pensé que s'il si, euh, fondait un, un nouveau parti, il y en avait déjà, euh, toute une série de personnes n'auraient pas adhéré à cette nouvelle formation. Il pensa alors de euh, réunir les Valdotins sous une association qui euh, prit sa forme au mois de février 1923 en donnant naissance euh, au groupe Valdotin d'Action euh, Régionaliste. Un groupe qui voulait euh, d'un côté euh, continuer la défense du français, et qui, euh, qui voulaient s'intéresser à l'école en, euh, par exemple, euh, demandant que les programmes italiens soient adaptés euh, aux besoins de la Vallée d'Ost, en euh, euh, introduisant l'enseignement du français à l'école normale où euh, cette langue n'était pas en enseignée, en créant des cours du soir, en créant des bibliothèques itinérantes, etc. Mais qui voulait aussi euh, porter les valetins sur le combat politique pour obtenir euh, une nouvelle autonomie financière. À la fin du 19e siècle, le gouvernement italien favorise les productions nationales en développant les industries sidérurgiques, textiles et mécaniques dans les régions de Turin, Milan et Gênes. Le nombre de ouvrés augmente et un mouvement politique se forme dans le but d'améliorer les conditions de travail, le Parti Socialiste, qui s'oppose à l'idéologie libérale. On assiste à l'implantation de quelques usines dans la Basse-Vallée d'Ost aussi, mais l'agriculture demeure l'activité économique la plus répandue, et la région reste pauvre. Le seul véritable progrès qui la touche est la production et l'exploitation de l'énergie électrique. En 1885, est la première ville d'Italie à avoir l'éclairage électrique des rues. Les nationalistes veulent imposer au niveau international l'image d'une Italie puissante et belliqueuse. Le gouvernement est poussé à entreprendre des guerres coloniales en Afrique et à occuper l'Érythrée en 1890, la Somalie en 1905 et la Libye en 1911. Le colonialisme s'accompagne à l'irrédentisme, c'est-à-dire la volonté d'annexer au Royaume d'Italie les populations de langue italienne des régions de Trente et Trieste qui appartiennent à l'Autriche. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale qui voit l'Angleterre, la France et la Russie alliées contre l'Allemagne et l'Autriche. L'année suivante, l'Italie entre à son tour en guerre aux côtés des Anglais, des Français et des Russes. À la fin du conflit, en 1918, elle obtient l'annexion de l'Istrie, du Trentin et du Tyrol du Sud. La vallée d'Ost paie un lourd tribut à la guerre. La mort d'environ 1500 soldats, soit presque 2% de tous ses habitants. mondiale a sûrement été destructive et bouleversante pour l'Europe entière, pour l'Italie et, et aussi pour la Vallée d'Ost. En effet, à l'époque, en Vallée d'Ost, il y avait à peu près 80 000 personnes et sur les 80 000 Valdotins, 8500 Valdotins sont partis pour le front, sont partis pour les tranchées. Et sur ces 8500, euh, 1500 Valdotins, plus de 1500 Valdotins, sont morts pendant la guerre. A ce nombre de morts, il faut ajouter à peu près 1500 morts pour la grippe espagnole qui s'est diffusée en Europe entre 1917, 1918 et 1919. En effet, vers la fin de la première guerre mondiale et comme conséquence de la première guerre mondiale. Donc, sur 80 000 baldotins, plus ou moins 3 000 euh, plutôt jeune, dans le sens que sûrement on part pour la guerre jeune. et aussi la grippe espagnole a tué beaucoup beaucoup de jeunes gens et donc sur 80 000 val -de à peu près 3 000 ont disparu dans l'espace de 4 années. La première guerre mondiale pour les val commence comme pour les italiens en 1915 dans le mois de mai de 1915 et euh, les val qui partaient savaient que probablement, très probablement, ne seront plus retournés euh, à la maison. Toutes les communes val ont eu des, des morts, ont eu des, des morts en guerre. Et dans toutes les communes, dans l'après-guerre, à partir du 1919, et en 1920, 1921, etc., on a bâti des monuments pour euh, se rappeler des morts. Euh, sauf la commune de euh, Roisin, toutes les autres communes ont eu des, euh, des victimes pendant la Première Guerre mondiale. Les Valdotins qui, est, qui étaient partis dans l'armée en 1918-1919 ont réussi à revenir à la maison et beaucoup d'entre eux sont retournés à la maison avec euh, des blessures et ont été invalides et l'invalidité a marqué leur vie dans les années, dans les, dans les années à venir. Euh, à la tragédie des tranchées, il faut ajouter aussi les difficultés que les, que les ten et les ten ont subies à la maison. En effet, la vie dans les années 1915, 16, 17 et 18 n'était pas une vie simple. Euh, en effet, pour la guerre, sont partis les Valdotins plus jeunes qui normalement travaillaient. Et donc à la maison sont restés les femmes et sont restés les, euh, les Valdotins très jeunes, hein, jusqu'à 16 ans, parce qu'on sait que à, vers la fin du conflit, on euh, se sont engagés, ont été engagés dans le conflit aussi euh, les les Valdotens -de, de la classe du 1899, hein, les ragazzi de 99. Donc à la maison, au travail, hein, sont restés les Valdotens très jeunes, les vieux et les femmes. Sûrement la vie de la communauté, communauté valdotaine a, a été réellement bouleversée pendant cette année. De 1918 à 1919, la population civile est atteinte à son tour par une pandémie qui se répand dans le monde entier, la grippe espagnole, qui provoque 1350 décès dans notre région.